Alors, on arrive au studio Moya. Préparer la galerie. Voilà. Ah oui, elle est comme ça. Bon. Là, c'est la façade. La façade, il y a deux colonnes. Je vais faire assez large pour les avatars. Le logo de Franck. Ah oui Vous allez voir, on voit très très bien la photo que je viens de vous mettre. Voilà, il y a un arche, Voilà. Sure. Bon. Ah si, il bouge, ça va. Ouais, il fait ah, non, je je verrai après. Bon voilà, donc là on arrive petit à petit. Bien, hein? Il y a même veux... le, sol. Je le logo de la galerie. Euh, là, je vais mettre la nuit pour voir ce que ça donne. La lumière. Nuit... Voilà, c'est bien. Et on va prendre toute la galerie pour l'amener. Je prends la voiture. là -bas. Et on l'amène là où elle doit aller définitivement. Voilà, c'est ici. Ça a l'air d'être bon Alors la rue Ségurane Les arbres La colline du château Ouais c'est pas mal Bon je vais chercher des tables et des chaises Voilà je vais les prendre ici Sur la place Moya Voilà Comme ça pour le vernissage voilà. Parasol bon, pas c'est clair. Le fauteuil et les sculptures. Bon, je vais aller chercher d'autres sculptures. On va aller dans le laboratoire de recherche de l'université du Moyaland. Voilà. Donc, alors, des sculptures virtuelles. celle là Allez, on retourne. Je pose ça et demain vernissage. On est rue Catherine Séguran. Bienvenue. On est dans la copie de la galerie l'Atelier Franck Michel à Nice. Salut Manès. Oui. Bon. Est, oui. De Alors on va rentrer. Hola. Salut ah, André. Salut Zach, Salut Céline et Gab. Avec des morceaux de carton parce que j'avais ça. C'est des petites œuvres en carton. De confinement. Et en haut c'est des dessins. Pour avoir le catalogue de l'expo, vous cliquez sur le livre qui est sur la table. Thank you for your visit. principaux Bonsoir, artistes de <rire> Salut Salut Bohemio, salut Lilaya. Ah, le DJ est arrivé. Hello, welcome et Il fait partie du label Swack Music Avenue qui est un label de Chicago. On a Manu cher qui est arrivé. Un super marine qui est arrivé. Non, évidemment, je connais pas tout le monde, on sait des Américains, des Allemands, des Suisses, Marseille. Allez, le journaliste Nicolas Barial qui est là. Bon bah bonne nuit, il est une heure du matin là à Nice